à tous et à toutes, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va corriger un exercice type BAC et même plus que type BAC, un exercice qui est tombé au BAC. Alors avant d'aller corriger l'exercice, il faut déjà aller récupérer l'exercice et pour ça je vous emmène sur le site à connaître qui est le site labolice et on y va. Voilà labolycée.org. Alors sur ce site, vous avez accès à quasiment tous les exercices qui sont tombés au bac depuis ou, pas mal d'années. Donc c'est classé par menu thématique, vous avez, vous voyez les différents thèmes, bac S depuis 2003, bac S euh, mouture 2003, 2013, 2020, vous avez spécialité physique chimie, enseignement scientifique, et la spécialité, vous avez par menu géographique, Sachez que labolycée.org est géré par des enseignants de physique chimie. Donc les corrections que vous allez trouver sur ce site sont vraiment des corrections faites par des enseignants de physique chimie. Vous avez les menus thématiques, vous pouvez naviguer évidemment par thème. Sur la partie tout à droite, vous avez également différents thèmes, ici les exercices les plus populaires. Et moi je vous propose d'aller corriger un exercice qui est tombé en en sciences de l'ingénieur, en sciences de l'ingénieur, il y a une partie physique et nous allons traiter ici le sujet. Alors, ça c'est tout le sujet, ici c'est pas ce qui m'intéresse. Hop, on va aller récupérer hop, hop, hop, hop, hop. on va aller récupérer ici l'intérêt énergétique d'une PAC, une pompe à chaleur. On va travailler évidemment les thèmes qui sont marqués, bilan énergétique, premier principe de la thermodynamique transfert thermique et travail, et vous voyez que la correction n'est pas disponible, et bien du coup c'est l'occasion de faire la correction. Vous pouvez télécharger directement l'énoncé, je mettrai le lien dans la description, vous pouvez évidemment, vous devez évidemment, lire l'énoncé et faire l'exercice. L'exercice, il faut compter environ une demi-heure pour bien lire tout l'énoncé, comprendre l'énoncé et compléter l'énoncé. Donc si vous me suivez en vidéo, vous faites une pause, vous faites l'exercice et vous revenez pour la correction. Alors voici pour la correction, je vais donc la faire en direct et on va commencer avec la première question. Donc la première question, hop, je zoome sur la première question. Et on nous dit que QF, QCW sont les deux transferts thermiques et le travail algébriquement reçu par le fluide caloporteur respectivement de l'air extérieur du logement à chauffer et du réseau électrique. Recopier sur la copie le schéma de la chaîne énergétique d'une pompe à chaleur qui est la figure que l'on nous donne à l'écran. Et donc je vais la noter, elle est ici. Hop. Voilà, il va falloir recopier ça et compléter avec les termes suivants, source froide, source chaude, réseau électrique, QF, QC, W. Donc là, première chose à faire, on va déjà commencer à refaire le schéma. Alors, le schéma, hop, alors on n'oublie pas à chaque fois de bien noter, donc on est à la question 1, et donc je regarde le schéma, j'ai... Un premier rectangle je vais compléter après hop voilà mon fluide caloporteur ici je l'écris tout de suite caloporteur un autre rectangle alors évidemment si on a une règle c'est mieux de faire à la règle voilà. Et on a notre cercle. Alors, il va falloir compléter ce schéma. Alors, vous voyez déjà que, hop, je vais surligner. Ici, on a milieu extérieur. Là, on a habitat. Alors, je vais compléter. Ici, c'est mon milieu extérieur. Ici, c'est mon habitat. Du coup, vous voyez, source froide, source chaude, réseau électrique, QF, QC, W, eh bien Déjà, je vais commencer à remplir dans le cercle, puisque dans le cercle, ça va être le réseau électrique. Donc ici, j'ai le réseau électrique. Ensuite, milieu extérieur habitat on s'attend à ce qu'on donne les sources froides et sources chaudes, et puis si on a bien lu le document, on nous explique dans le deuxième paragraphe que une pompe à chaleur est un dispositif technique destiné à assurer le chauffage d'un habitat à partir d'une source externe, vers le sol ou l'eau, dont la température est inférieure à celle du système à chauffer. La PAC assure le transfert thermique d'un milieu froid vers le milieu chaud d'un milieu froid vers le milieu chaud. Vous voyez le sens des flèches Le sens des flèches nous indique le sens des transferts thermiques. Et on voit que le fluide caloporteur récupère quelque chose depuis le milieu extérieur et dans l'énoncé, on nous dit que c'est le milieu froid. Donc je vais pouvoir mettre que ici, j'ai ma... Alors non, on va reprendre le bon stylo. J'ai ma source donc si j'ai ma source froide logiquement l'habitat c'est ma source chaude et donc il me reste à placer les différents éléments les différents transferts d'énergie w c'est le travail qui est fait par euh, le réseau électrique donc forcément il va être ici entre le réseau électrique et le fuite caloporteur. Maintenant que je sais où est la source froide et où est la source chaude, il ne me reste plus qu'à relire bien mon énoncé, et QF, c'est le transfert thermique, et respectivement de l'air extérieur du logement à chauffer, QC, et du réseau électrique. Donc il ne me reste plus qu'à mettre QF depuis la source froide vers le fluide caloporteur et enfin QC depuis le fluide caloporteur vers l'habitat. Et là, j'ai répondu à ma première question. Deuxième question, on me demande à partir indiquer, pardon, indiquer en expliquant la valeur de la variation d'énergie interne delta U du système fluide caloporteur au cours un nombre entier de cycles thermiques alors du coup déjà on sait que le système thermodynamique qui est étudié c'est le fluide caloporteur alors si je lis un petit peu l'énoncé on m'explique un petit peu comment ça fonctionne le, les premiers paragraphes on m'explique un petit peu ce qu'est le fluide caloporteur et on me dit que pour fonctionner une PAC absorbe de l'énergie recevant un travail électrique nécessaire au fonctionnement du compresseur, du détendeur, la circulation du fluide, décrivant une boucle fermée appelant, appelée cycle. Et ici, tout à la fin, dans cette partie là, on me dit, à la fin de chaque cycle parcouru, hop, le fluide de la PAC se retrouve dans le même état physique qu'au début du cycle. Les températures et les pressions sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque le fluide caloporteur a effectué un cycle complet, il se retrouve dans le même état. Même température, même pression. S'il se retrouve dans le même état, ça veut dire que son énergie interne est identique. Et donc... Comme il se retrouve à l'identique dans les mêmes conditions de pression et de température, ça veut dire que sa variation d'énergie interne est nulle. Et donc on me dit en expliquant de donner la variation delta U. Alors on va l'expliquer. On va dire que au cours d'un nombre entier de cycles, au cours d'un voilà, vous voyez j'écris en même temps. De cycle. le fluide caloporteur se retrouve dans le même état dans le même état température Et pression température et pression le volume le système est fermé le système où circule le fluide caloporteur est fermé Ça veut dire qu'on n'a pas de perte, pas d'échange de matière. On n'a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Donc après un cycle... Le fluide est dans le même état et on a donc que la variation de l'énergie interne est nulle. Donc Chaque fois que le fluide fait un cycle, il se retrouve dans le même état. Il n'y a pas de variation de l'énergie interne. Ça ne veut pas dire qu'au cours du cycle, ça ne veut pas dire qu'au cours du fonctionnement de la pompe à chaleur, le fluide ne va pas gagner ou perdre de l'énergie. C'est-à-dire, simplement là, on considère un cycle complet. À partir du premier principe de la thermodynamique appliquée au système, établir la relation entre QF, QC et W1 qu'est-ce qu'on sait On sait que la variation de l'énergie interne est égale à tous les échanges thermiques. Et les échanges thermiques, on les a écrits à la question 1. On a donc QF plus QC plus W1. Ça, c'est la première chose, sauf qu'on vient de juste dire juste avant, la question 2, que delta U était égal à 0. Donc si delta U est égal à 0, on a QF plus QC plus WE qui est égal à 0. Et je peux même dire autre chose, je peux même dire que QF et WE vont être positifs puisqu'ils sont gagnés par le système. QF et WE sont positifs. Et QC, qui va être fourni du fluide vers l'habitat, lui va être négatif. Et là, je viens de répondre à la question 3. Pour la suite, on nous dit la pompe à chaleur étudiée est telle que les transferts d'énergie mis en jeu au cours d'un cycle de transformation sous forme thermique vérifient la relation... Je vais zoomer pour qu'on voit bien la relation. QF égale à moins 2 fois QC divisé par 3. Alors, je vais l'écrire tout de suite. QF égale moins 2 tiers de QC. Quelle est la question À partir... Hop, à partir de cette dernière relation, vérifier que la valeur de la COP, du COP, dans le cas étudié, est égale à 3. Le COP, qu'est-ce que c'est que le COP Alors, on cherche, on cherche, on cherche, et ici, le coefficient de performance, il est là, est défini comme le quotient entre la valeur absolue de l'énergie utile, c'est-à-dire la valeur du transmettre thermique cédé à la source à chauffer, Hop, valeur du transfert thermique de la source à chauffer et de l'énergie électrique consommée nécessaire à son fonctionnement. Donc, si je traduis ça d'un point de vue mathématique, voilà, alors, hop, je reviens ici. Cop, c'est égal l'énergie qui est transférée à l'habitat donc c'est qc divisé par l'énergie électrique consommée c'est à dire que c'est w c'est le travail électrique qui est fourni bien donc là il va falloir que j'arrive à prouver que ce cop est égal à 3 alors je reprends la relation que j'ai trouvée dans la question 3. QF égale QC, alors ah pas, pas égal égale, QF plus QC plus WE égale 0. Et bien comme on dit que QF est égal à moins 2 tiers de QC, ben je vais remplacer QF par moins 2 tiers de QC dans la relation précédente que je viens d'écrire. Donc là, j'ai moins 2 tiers de QC plus QC plus WE. Et c'est égal à 0. Moins 2 tiers de QC plus QC, bon, ça c'est pas très compliqué à calculer, ça nous fait 1 tiers de QC est égal. Alors, pas égal, on va continuer. Plus WE égale 0. Et maintenant, vous voyez, je peux calculer que WE est égal à 1 tiers moins 1 tiers de QC. Ça tombe bien, puisque WE est positif, QC est négatif, et donc avec le moins 1 tiers, ça marche. Donc maintenant, je peux calculer mon coefficient, mon COP. Alors, vous voyez que tout à l'heure, j'ai juste écrit QC sur WE et on me dit que c'est la valeur absolue de l'énergie. Donc finalement, en fait, j'aurais dû mettre COP égale valeur absolue de QC sur WE. Ben, je vais faire le calcul de QC sur WE. W je viens de le calculer, donc je vais le remplacer. Ça fait QC divisé par moins un tiers de QC. Voilà Ce qui est formidable, c'est que j'ai QC au numérateur, au dénominateur. Je vais pouvoir simplifier, ce qui me fait 1 sur moins un tiers. Voilà la valeur absolue. Et 1 sur moins un tiers c'est égal à moins 3, c'est égal à 3. Le coefficient de performance est égal à 3, et on me demandait de montrer qu'il était égal à 3. Eh bien, c'est ce qu'on vient de faire. Le transfert thermique cédé par un radiateur électrique est considéré comme égal au travail électrique fourni en déduire l'intérêt d'une pompe à chaleur en comparant la consommation électrique d'une pompe à chaleur avec celle d'un radiateur électrique pour le même chauffage du logement. Qu'est-ce qu'on vient de prouver On vient de prouver que le coefficient de performance était égal à 3. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en valeur absolue, donc cop égale 3, c'est donc égal aussi à QC sur WE, d'accord Donc WE, il est positif, QC est négatif, ok, on peut en déduire que, gardons les valeurs absolues, 3 fois WE égale QC. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans une pompe à chaleur, ici, dans cette pompe à chaleur, dans cette pompe à chaleur, on chauffe l'habitat avec trois fois plus énergie électrique consommée. Or si on n'utilisait que des radiateurs électriques Si on n'utilisait que des radiateurs électriques il faudrait utiliser finalement quelle quantité d'énergie et eh ben il faudrait utiliser trois fois W. si on n'utilisait que des radiateurs électriques pour obtenir le même transfert thermique QC il faudrait consommer 3 W donc ça veut dire que la pompe à chaleur, elle permet de faire des économies d'énergie en étant beaucoup plus efficace. Donc elle permet de réduire en fait des deux tiers. Permet de réduire. De deux tiers la consommation électrique pour un même chauffage. C'est tout l'intérêt des pompes à chaleur dont on parle beaucoup actuellement pour remplacer différents modes de chauffage, c'est que ça consomme moins d'énergie pour une quantité d'énergie au final restituée en termes de chauffage qui est plus importante que si on utilisait de simples radiateurs électriques. Voilà tout l'intérêt de la pompe à chaleur. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez apprécié cette correction en direct. Et moi je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres corrections, si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis si vous en revoulez. Et moi je vous dis à bientôt et bye bye